Oubliez les barbecues traditionnels avec les saucisses, les ailes de poulet, non, non. Surprenez vos amis avec des barbecues à thème. Par exemple, un slow cooking. J'ai choisi un gigot d'agneau que je cuis à basse température pendant 8 à 10 heures. Regardez, ça ressemble à ça. Vous servez ça avec vos accompagnements préférés et c'est un effet garanti pour vos potes. Deuxième thème, un barbecue veggie avec une orgie de légumes, des marinades faites maison délicieuses. C'est parti. Thème numéro 3, barbecue, taco. Et ensuite, c'est très facile, vous mangez tout ce qui passe sur le grill. Voilà, et maintenant, c'est à vous de jouer. Bon appétit.